Bonjour, je suis Marie-Noëlle Chaby, je suis sur Fort-de-France. J'ai 66 ans et je suis une jeune retraitée. Mon travail consistait à travailler en radiologie, en milieu hospitalier, en dermatologie. Des choses qui ont été euh, très utiles et qui maintenant euh, continuent euh, pour les autres, le cycle est bouclé. J'ai fait ma mission de vie. Je suis propriétaire de deux appartements meublés sur Fort de France, en hauteur, en haut du calvaire, avec une vue magnifique sur la mer, sur euh, les trois îles. Euh, panoramique euh, où on peut prendre son café le matin, faire son barbecue et ma maison est située de manière idéale dans la mesure où nous sommes à 5 minutes de la savane. La savane c'est le centre-ville, c'est l'endroit où on peut faire du shopping à volonté en partant en y allant à pied. Euh, je suis également à 10 minutes de la plage qu'on appelle la française. Nous avons le fort Saint-Louis qui a visité qui est un centre touristique. Euh, militaire que l'on peut visiter. Euh, on a accès au port facilement. Alors, les gens qui arrivent de Guadeloupe, de, de Saint-Martin, quel que soit le, le pays, peuvent donc arriver à, ils sont à, à vol d'oiseau à 10 minutes de, de, de, de, de ma propriété. On est à proximité de toutes. Boulangerie pâtisserie sur Général de Gaulle, le marché où vous pouvez acheter les épices euh, traditionnelles, les épices locales euh, du pays, euh, le curcuma, euh, les belles épices, le piment, voilà. Et euh, vous avez également donc, tout ce qui est euh, euh, visite touristique, plage, le Malécon est là où on fait de l'assassin tous les jeudis. Euh, voilà, de, de, de cette habitation qui est idéalement située, vous pouvez aller aussi bien dans le nord de la Martinique que dans le sud. Vous êtes vraiment centré. Euh, on a de très très beaux jardins, de très très belles. Et je peux vous véhiculer si vous avez besoin de, de quelqu'un pour vous guider dans, dans, dans vos visites touristiques. Voilà. Je sais être discrète, si vous voulez que je sois discrète, et je peux m'occuper de, de vous promener.